Donc maintenant, on va essayer de corriger la deuxième partie qui est la raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Pour l'exercice 1, pour étudier le mode de transmission des caractères héréditaires chez l'Opoli, on propose les données suivantes. Le document 1 présente le cariotype chez l'Opoli de la race Coco domarine. La figure A présente le caryotype de la poule et la figure B présente le caryotype du coq. et dans les de, de le le <coughs coughs> la figure A le T t la figure b est t t la question posée la première question est comparer les deux caryotypes du document Document 1 et donner la formule chromosomique de la poule et du coq Comparer à les deux caryotypes chez la poule et chez le coq. Et puis, on va déduire la formule chromosomique de la poule et de coq. Donc, pour comparer deux ou plusieurs éléments dans un document donné, on identifie les points de semblabilité et les points de différence entre eux donc on va essayer de déterminer les points de similitude concernant les chromosomes de la figure A et la figure B ainsi que les points de semblabilité entre la figure A et la figure B pour ça on va essayer de répondre en traçant un tableau avec deux colonnes. La première colonne représente les points de similitude entre la poule et le coq et la deuxième colonne représente les points de différence entre la poule et le coq. Donc on va commencer par le nombre des chromosomes. On va essayer de comparer le nombre de chromosomes chez la poule et le le coq et on note ça dans les points de similitude sur le nombre de chromosomes et le même pour les deux donc pour compter le nombre de chromosomes donc on va commencer le comptage des chromosomes à partir des paires de chromosomes numéro 1 on a des chromosomes qui sont numérotés et de chromosomes qui sont représentés en lettres. Des chromosomes qui sont numérotés, ce sont des chromosomes non sexuels, ce sont des autosomes. Et les chromosomes qui sont représentés en lettres, ce sont des gonosomes, ce sont des chromosomes sexuels. Des chromosomes sexuels chez la poule, ou des chromosomes sexuels chez le coq. Et pour compter les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 Pair de chromosome numéro 3 et ainsi de suite. Y'a d'na 30 oui, paire de chromosomes non sexuels plus de chromosomes sexuels. Y'a de chromosomes, chromosomes qu'on s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Où qu'on ne marche Et enfin, on va trouver... 78 chromosomes chez la poule et le même nombre pour la pour le coq. C'est-à-dire les deux, et elles ont le même nombre de chromosomes. Maintenant on passe euh, au nombre de chromosomes non sexuels et le nombre des chromosomes sexuels pour la poule et pour le coq. Comme vous voyez, tous les chromosomes, ou bien sûr tous les chromosomes non sexuels, les autosomes, c'est-à-dire les chromosomes qui sont numérotés de 1 à 38 paires de chromosomes, dans nombre représente le paire de chromosomes. Comme vous voyez, chaque paire de chromosomes représente deux chromosomes homologues. Deux chromosomes homologues. C'est-à-dire que chaque chromosome a un chromosome homologue qui lui rassemble de la taille, de la forme et de la position du centre-mère. Il a 38 chromosomes non-sexuels. Les chromosomes sont représentés on perd de sorte que chaque chromosome a un chromosome homologue qui lui rassemble de la taille, de la forme et de la position du centre-mer. C'est ce qui se passe, c'est la taille, la forme et la position du centre mère C'est ce qui se passe, c'est la taille, la forme la position du centre-mer. Les chromosomes sexuels sont représentés en paires, mais chez la poule, les deux chromosomes ne sont pas des chromosomes homologues, ce sont des chromosomes différents concernant la taille, la forme, la position de son centromère. mais les deux représentent une paire de chromosomes sexuels, de chromosomes sexuels, une paire de chromosomes sexuels homologues identiques chez le coq. Donc en général, pour la poule... Tous les chromosomes sont organisés en paires, en pair, de sorte que chaque chromosome, a un chromosome qui lui rassemble de la taille, de la forme et de la position de son mère La même chose pour le coq. À partir de ça, on déduit que le coq et la poule, ce sont des êtres vivants diploïdes. Ce sont des êtres vivants diploïdes. Il y a un l'être vivant, diploïde, ou bien qui porte une formule chromosomique diploïde, c'est les chromosomes sont organisés en paires de sorte que chaque chromosome... On dit que l'être vivant est diploïde, ou bien il, il a une formule chromosomique diploïde. Par contre, c'est l'être vivant porte des chromosomes qui sont différents de sorte que chaque chromosome est différent de l'autre concernant de la taille, de la forme et la position centromère. On dit que cet être vivant est haploïde ou oh bien il a une formule chromosomique haploïde. Donc comme vous voyez, tous les chromosomes non sexuels... C'est-à-dire que tous les autosomes sont organisés en paires, sont organisés en paires, de sorte que chaque chromosome est identique à l'autre. Dans une paire. La même chose pour le coq. C'est-à-dire que la pôle et le coq, elles ont 38 paires de chromosomes autosomales non-sexuelles. Et pour les deux, chaque la pole est là, deux chromosomes sexuels qui sont différents. Vous voyez, formant un un paire. Donc la pole est là, un paire de chromosomes sexuels. Le coq... Et là, une paire de chromosomes sexuels, c'est-à-dire les deux, et elles ont une paire de chromosomes sexuels, des gonosomes. Les chromosomes sexuels sont appelés les gonosomes. Maintenant, on passe au point de différence entre les deux, entre la poule et le coq. sont différents, ne sont pas des homologues de chromosomes sexuels non identiques concernant la taille, la forme et la position des centre mère, qui sont représentés en deux lettres ZW. Et pour le coq, les chromosomes sexuels pour le, pour le coq sont représentés en euh, deux chromosomes homologues, deux chromosomes identiques concernant la taille et, et, et, et la forme et la position ainsi du centre-mère, ZZ. Le cadre des chromosomes sexuels est différent euh, pour euh, les, euh, yani la plupart des mammifères, chrososène l'homme. Chez l'homme, par exemple, les chromosomes sexuels chez la femelle, chez la femme sont identiques XX et par contre, chez l'homme les chromosomes sexuels chez l'homme sont différents XY et on les oiseaux les chromosomes sexuels chez la femelle et est la poule qui deux chromosomes sexuels non identiques, différents. Par contre, chez le mâle, c'est-à-dire chez, chez le coq, les chromosomes sexuels qu'il connaissent semblables, identiques. Et là, il m'a tracné un casalat. Il nous a laissé des moutaillats, lesquels il y tracnera. On ne sait pas. On passe maintenant à la deuxième partie. De la question qui est donner la formule chromosomique de la poule et du coq. Donc, pour la formule chromosomique chez la poule, nous avons dit que la poule est un être vivant diploïde, c'est-à-dire que les chromosomes sont organisés en paires, donc on note 2N, c'est-à-dire que les chromosomes sont organisés en paires, en nombre pair, est égal à 38AA, 38 chromosomes. Autosomales, chromosomes non sexuels, autosomes, autosomes, c'est-à-dire que les chromosomes euh, ce sont des chromosomes euh, non sexuels, ce sont des autosomes. Plus ZW, ZW, hier, ce sont des chromosomes sexuels, ce sont des gonosomes. Donc 38 paires de chromosomes, c'est-à-dire x2, plus 2 chromosomes, est égal est en somme, en totalité. 78 chromosomes. Pour la formule chromosomique chez le coq, nous avons dit que le coq est un être vivant diploïde. On note comme une formule chromosomique douzaine, c'est-à-dire que les chromosomes sont organisés en paires, es euh, est égal 38 autosomes, paires de chromosomes autosomes, plus ZZ, c'est-à-dire deux chromosomes euh, sexuels, est égal 60 18 chromosomes. Chez les poly de race domaline le plumage est soit inuit, de couleur noire homogène ou barré rayé noir et blanc. On suppose que chez cette race, le caractère du plumage barré est gouverné par un seul couple d'allèles localisé sur un autosome. Il <coughs> Coco d'Omaline riche. Il y a هو مخطط بالألوا يعني بالأبيض والأسود غيّن ورقي بلون. شاتراس. نفترض أن هذه السلالة يعني الصفة اللون الريش المخطط بالأبيض والأسود محمولة على يعني صبغيات زوج من الحليلات à, la zauge, à la cibre, la Donc à partir de ça, ils ont supposé que le caractère en général couleur du plumage est porté par un chromosome sexuel, non sexuel, par un chromosome euh, autosomal. On Là, il y a la couleur du plumage. Mahmoud la Sébri, l'a génial. Donc, pour vérifier cette hypothèse, on effectuait une série de croisements. Les croisements 1 et 3 entre poules et coques de lignées pures qui diffèrent par leur plumage. Et les croisements 2 et 4 entre poules et coques de F1. Génération F1. Le document 2... دون <تصفيق> ليزولتا يعني باش نتحققوا من ديال هذه الفرضيه قمنا بمجموعه من التزاوجات تزاوج رقم واحد تزاوج رقم ثلاثة بين يعني دجاجات وبين ديكة من سلالة نقيه بالنسبة للتزاوج الاول والتزاوج الثالث مختلفين يعني في اللون ديال, ديال, ديال, ديال, ديال الريش الكرويزمون 2 و Bien, euh, yani, la bien la génération F1. Donc, la question qui se pose en exploitant les données précédentes, yani, had les données dans le document 2, l'énoncé. Elle doit lire et comprendre l'énoncé de chaque exercice. Yani, fait l'énoncé, il y a des réponses sur quelques questions. Donc, en exploitant les données précédentes, vérifier l'hypothèse proposée. Donc on va essayer de vérifier l'hypothèse proposée. Autant on a indication. Votre réponse doit inclure le mode de transmission du caractère étudié ainsi que l'interprétation chromosomique euh, des résultats de croisement 1, 2, 3 et 4 à l'aide des schémas de croisement. Autant on a utilisé les symboles grande B ou petite B pour le plumage barré. Grande n ou bien petite n pour le plumage uni. Donc, euh, pour analyser les croisements, attends, on a maintenant, maintenant plusieurs croisements, un seul croisement, bien plusieurs croisements, on doit analyser le premier croisement. On va concentrer euh, sur le premier croisement. Donc, euh, à partir de l'analyse du premier croisement. On va essayer de déduire le mode de transmission de caractère étudié. Donc on va commencer par le mode de transmission de caractère étudié. Donc le caractère étudié est la couleur, de plumage, la couleur de plumage. Ce caractère existe en deux phénotypes. Un phénotype qui est le plumage varie et le deuxième phénotype plumage uni. Donc le caractère étudié, nous avons dit que le caractère étudié est la couleur de plumage. Ce caractère existe en deux phénotypes, plumage barré et plumage uni. On confirme quand même. Plumage barré uni. Donc, dans ce cas, on étudie la transmission d'un seul caractère, qui est la couleur du plumage. Il y a la couleur du plumage. Donc, on parle dans ce cas d'un cas de déhybridisme. Mono-hybridisme, pardon. mono -hybridisme. Donc, mono cest C'est-à-dire la transmission d'un seul caractère. C'est-à-dire que chaque parent sont différents au niveau d'un seul caractère, comme vous voyez ici. Maintenant, on va passer pour savoir est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou non, en basant sur euh, le résultat, ou bien les données de premier croisement. Donc, à partir du premier croisement, malgré que les parents sont de race pure, les parents, hein, le croisement se fait entre deux parents de race pure, la génération F1 ici de ce croisement est hétérogène hétérogène, hétérogène, c'est-à-dire que les individus euh, sont différents au niveau euh, de phénotype. Comme vous voyez, ici, c'est euh, les individus d'une génération portent le même phénotype, tous les individus portent le même phénotype. À partir de ça, on dit, on dit que la génération est homogène. C'est l'inverse, c'est-à-dire les individus sont différents au niveau des phénotypes, on dit que la génération est hétérogène. La génération n'est pas homogène, c'est une génération hétérogène. Les mâles, 50% des mâles portent un phénotype qui est différent euh, au phénotype porté par les femelles. Donc, malgré que les parents sont de rase pour le premier croisement, la génération F1 est hétérogène. Donc, en partir de ça, on déduit que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, n'est pas appliquée. Pour que la première loi de Mendel est vérifiée, faut que les parents sont de race pure pire et la génération F1 homogène homogène. Malgré que les parents sont de rase la génération F1 ici du croisement croisement est hétérogène, donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, quand la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, il faut que l'analogène qui contrôle le caractère étudié est porté par un chromosome sexuel. Mais l'hypothèse proposée par les chercheurs dit que euh, euh, le, le gène qui contrôle le caractère couleur de plumage est porté par un chromosome non sexuel. Euh, la première loi n'est pas n'est pas vérifiée. A partir de ça, on peut supposer que euh, le gène qui contrôle le caractère couleur de plumage est porté par un chromosome sexuel avons vu que les indices, les qui contrôlent le caractère étudié, porté par un chromosome sexuel. Nous avons un croisement réciproque du un croisement. croisement suis un croisement je un croisement réciproque du premier croisement. je suis un un chrétien, je suis un chrétien, je des c'est le croisement 3. Ah, le croisement 3, c'est un croisement réciproque des premiers croisements. Croisement réciproque des premiers croisement. est ce qui va dire le croisement 3. Les parents, le croisement 3, sont de race pure. On dit le croisement interment sont de race pure. De parents de race pure. Mais, dans le croisement 3, on inverse les phénotypes selon le sexe, de sorte que... Les mâles de croisement 3 portent le phénotype des femelles de croisement 1. Et les femelles de croisement 3 portent le phénotype des mâles de croisement 1. Donc on inverse les phénotypes selon le sexe dans le croisement réciproque. Donc le résultat attendu est de savoir ou bien d'avoir d'avoir une génération F1 semblable à la génération F1 de premier croisement. C'est l'inverse. À partir de ça, on déduit que le gène qui contrôle le caractère étudié est porté sur un chromosome ou bien par un chromosome sexuel. Comme vous voyez ici, le croisement 3, c'est un croisement réciproque de premier croisement. Mais le résultat, ou bien le résultat pardon, obtenu dans le troisième croisement est différent à celui de premier croisement. Donc à partir de ça, on peut dire que... Le gène qui contrôle le caractère étudié est porté par un chromosome sexuel, comme vous voyez ici. Donc le croisement 3 est un croisement réciproque du premier croisement. Et il ne donne pas le même résultat en F1. Donc le croisement réciproque, le croisement 3, c'est un croisement réciproque du premier croisement. Et il n'en donne pas le même résultat. Le croisement 1. Partez de ça. On peut dire que le gène étudié est porté par un chromosome sexuel. Il existe un autre indice. Comme vous voyez, les phénotypes sont répartis selon le sexe. Là, pour le premier croisement, les phénotypes sont répartis selon le sexe. De sorte que les mâles portent le même phénotype qui est différent euh, à des femelles. Les femelles thamma, portent le même phénotype. Là, les phénotypes sont répartis selon le sexe. Là, les mâles portent un plumage barré, euh, plumage barré plus par exemple 1% euh, les, les, les pôles portent barré. les phénotypes sont répartis selon le sexe. Tous ces indices, à des trois indices, à la, première année, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée malgré que les parents sont de race pure, le croisement réciproque donne des résultats différents au premier croisement, les phénotypes sont répartis selon le sexe, tous ces indices montrent que le gène responsable du caractère étudié qui est la couleur du plumage est lié au sexe, c'est-à-dire que le gène est porté par un chromosome sexuel. Je n'ai pas eu le type de chromosome sexuel qui porte le gène qui contrôle le caractère couleur du plumage. Est-ce que le chromosome Z ou bien le chromosome W? Donc, euh, puisque le caractère couleur de plumage existe chez les deux sexes existe chez les mâles et chez les femelles c'est ce couleur de plumage qui est dans le corps dans à partir de ça on dit que le gène qui contrôle le caractère étudié est porté par un chromosome sexuel Z le chromosome sexuel Z existe chez les deux sexes existe chez les mâles et les femelles existe chez les coques et les poules. Le le euh, si le caractère étudié couleur de plumage n'existe que chez les femelles, à partir de ça, on peut déduire que euh, le gène qui contrôle le caractère de plumage est porté par un chromosome sexuel W. L'âge de chromosomes sexuels, il n'existe que chez les poules. À partir de ça, euh, on dit que, ou bien on dit lui que l'hypothèse est fausse. L'hypothèse que euh, le gène qui contrôle le caractère couleur de plumage euh, est porté sur un chromosome non sexuel est fausse. Euh, le gène qui contrôle le caractère couleur de plumage est porté par un chromosome sexuel. Euh, commun euh, entre les mâles et les femelles, qui est le chromosome Z. Il faut déterminer euh, l'allèle dominant et l'allèle récessif. Le premier croisement est incapable de nous donner euh, l'allèle dominant et l'allèle récessif. Euh, et à partir de ça, on va euh, essayer de, euh, de baser sur les résultats du troisième croisement. Croisement numéro 3. Là, le croisement numéro 3 se fait entre deux parents de pure. On a une génération F1 homogène. Tous les individus de la génération F1 portent le même phénotype. Le même phénotype. Et là, on a l'application de la première loi de Mendel. ولكن غالباً في هذه الحالة يعني خاصني ال crossing over والذي ممكن أنه يبي لي allele dominant allele recessive كما تروي، إيه، tous les individus de la première génération F1 et ce troisième croisement est homogène، يعني F1 F1 qui est le phénotype de l'un de deux parents. À partir de ça, on dit oui, que l'allèle responsable de plumage barré est dominant. On le note grande B. Et par contre, l'allèle responsable de plumage uni est récessif. On le note petite n. Donc, pour l'interprétation chromosomique du résultat du deuxième croisement. Le deuxième croisement qu'on vous voyez ici, se fait entre des pôles et des coques de la génération F1 a donné une génération F2, et elle se fait entre les individus de la génération F1 du premier croisement, entre eux, a donné une génération F2, donc la génération EC, de ce croisement de croisement 2 et la génération F2 qui est composée de 25% des pôles qui portent un phénotype plumage inné, 25% des pôles qui portent un plumage varé et 25% des coques qui portent un plumage varé et 25% des coques qui portent un plumage Chaque individu de la génération F1 Qu'est-ce la génération f génération F1. 50% des pôles des pôles qui portent un plumage uni et 50% des coques qui portent un plumage barré. Oui. Donc les parents de F1 les mâles de F1 porte un marimal, porte un plumage barré et les femelles portent un plumage inné. Bon, le croisement là, se fait selon le sexe Les mâles fois les femelles. Donc les femelles, chaque pôle de la génération F1 porte un plumage uni. Porte un plumage inné. C'est-à-dire, porte un phénotype, dans ce cas, récessif. Et les mâles portent un phénotype plumage barré, c'est-à-dire phénotype dominant, avec la ligne dominante. Les génotypes, les femelles. Donc, le génotype de chaque femelle, dans ce cas, est représenté en deux chromosomes sexuels différents. Le chromosome sexuel Z, qui porte le gène qui contrôle le caractère étudié. Et un chromosome sexuel W. Donc, le génotype de la femelle, dans ce cas, porte l'allèle responsable du phénotype uni. Pour les mâles, les mâles portent un génotype homozygote avec deux chromosomes sexuels identiques ZZ. Mais je vais peut les génotypes. هاد المجموعه تجمعين من ال من المجموعه مال... بورت... قوت... من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من يعني من من donc chaque femelle produit deux types de gamètes. Le premier type de gamète Z petit n, avec un pourcentage 50%. Et le deuxième type de gamète W avec un pourcentage 50%. Pour les mâles. Sachant que chaque mâle pour la génération F1 a un génotype hétérozygote. Donc elle va produire deux types de gamètes. Le premier type de gamètes 50% Z B, 50% Z petite n. Et puis, on va faire le de croisement. Le de croisement dans les résultats suivants. Il y a a À partir de génotype, on peut déduire le phénotype comme vous voyez ici, dans cette ligne, on va euh, écrire, euh, on écrit euh, les gamètes de la femelle euh, et dans cette ligne, on écrit les gamètes, les types de gamètes de mâle. Le rencontre entre ces deux gamètes donne un zygote avec euh, ce génotype et ce phénotype Anna. Donc, le gamète femelle Zn se rencontre avec le gamète mâle Zb et on, on obtient un zygote avec un génotype grande Z grand B grand Z petite n. Donc, c'est un génotype hétérozygote avec deux allèles différents, allèles dominants, allèles récessif. Si le génotype existe en deux allèles différents, allèles dominants, allèles récessif, le phénotype obtenu est un phénotype dominant. Et là, la rencontre entre Hadlogamètre ou Hadlogamètre donne un zygote avec le génotype Z, euh, B, W donc le phénotype obtenu est B. Il le rencontre entre un logamètre ou un logamètre, un zygote avec un génotype grand Z, petite N, grande Z, petite N. Dans ce cas, on parle d'un génotype homozygote avec deux allèles récessifs. C'est le génotype existe en deux allèles récessifs, donc l'allèle ou bien le phénotype obtenu, euh, c'est un phénotype récessif qui est représenté en lettres minuscules entre deux crochets. Quand on a dit le sexe, Le sexe, on va savoir que quand on a deux, Le ZZ, il y a deux chromosomes sexuels identiques, donc on a donc un mâle et quand ZW, on a donc une femelle avec les pourcentages 25%. 25%. On obtient la génération F2, 25% des mâles qui portent un plumage barré, plus 25% des mâles qui portent un plumage uni, plus 25% des femelles qui portent un plumage uni, plus 25% des femelles qui portent un plumage barré. Et à partir de ça, on dit que les résultats théoriques sont compatibles aux résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux sont compatibles avec les résultats réels. Il y a une certaine similarité et une certaine comptabilité entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux. Il y a une certaine similarité entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux. On passe maintenant à l'interprétation chromosomique des résultats du de troisième croisement. Donc, nous avons dit que le troisième croisement se fait entre deux parents de race pure. Sachant que le troisième croisement est un croisement réciproque du premier croisement. Comme vous savez, chaque. Parents de race pure, elle porte un génotype homozygote. Chaque parent de race pure, elle porte un génotype homozygote avec deux allèles semblables. Donc, les parents. Les parents. Le troisième croisement se fait entre une pôle qui porte un plumage unique et un coq qui porte un plumage barré. Pour les types ou bien pour les génotypes, le génotype de la femelle est Z petit 1w, le gène qui contrôle le caractère étudié porté par le chromosome sexuel Z. Mais sachant que la pole porte un plumage uni et de race pure, donc elle porte l'allèle récessif qui contrôle l'apparition de phénotype plumage uni. Pour le coq, le coq est là un phénotype plumage barré. Sachant que l'allèle responsable. Du plumage varié et l'allèle dominant. Donc, le génotype du coq est Z grande B, Z B. La pôle produit deux types de gamètes avec un pourcentage de 50% pour chaque type de gamète et le coq ne fabrique qu'un seul type de gamètes. Grande Z, grande B. L'échiquier de croisement. Qu'on dire? les génotypes, qu'on charge les génotypes des zygotes obtenus. Après la fécondation, le rencontre entre les gamètes. Et à partir de chaque génotype, on déduit oui, les phénotypes et le sexe de chaque individu. On obtient la génération F1. 50% des coques à plumage barré et 50% des euh, poules à plumage barré. C'est-à-dire 100% tous les individus portent euh, le même phénotype qui est plumage barré. Et à partir de ça, on déduit que les résultats théoriques sont compatibles aux résultats expérimentés. Donc on passe maintenant à l'interprétation chromosomique du quatrième croisement. Sachant que le quatrième croisement se fait entre les individus de la première génération, de la génération F1 et C euh, de troisième croisement. Il y en a les individus de la première, ou bien le croisement se fait entre les individus de la première génération et C de troisième croisement. On va dire le résultat de quatrième croisement qui est 25% des pôles qui portent un plumage uni, 25% des pôles qui portent un plumage barré, et 50% des coqs qui portent un plumage barré. Pour les parents, pour les phénotypes et les génotypes, alors, quand on avons les phénotypes ou génotypes, l'interprétation chromosomique et on dit les types de gamètes, on essaie là à yani, un seul type, un seul type, un seul type, un seul type de deux types, chaque parent produit deux types de gamètes puis l'interprétation, et y a de croisement dire, euh, les génotypes obtenus euh, dans chaque euh, zygote après leur rencontre entre les gamètes après la fécondation et à partir de ça on déduit oui, que les résultats théoriques sont compatibles aux résultats expérimentés résultats expérimentés